Bonjour à tous Bonjour à vous Eh bien, pour la première fois, Brigitte et moi, nous allons vous présenter un tour de magie. Brigitte, oui, t'es prête Je suis prête. Eh bien, avant tout, on va leur expliquer euh, de oui. quoi il s'agit. Les anneaux chinois, vous connaissez tous les anneaux chinois, un grand classique de la magie, oui. depuis de fortes euh, années déjà. Hein. Oui, oui, c'est connu. Euh. Et nous, Brigitte et moi, <rire> oui. on a conçu, enfin... C'est pas qu'on l'a conçu, on l'a monté le, le, le spectacle. Hein. Oui. oui. Les anneaux chinois mais silencieux et surtout et bien transportable. Oui. D'accord D'accord. Brigitte oui. Tu as une mission, tu la connais Oui. Le fameux cornet magique Oui, on dirait un cornet de frites d'ailleurs. Tu trouves pas Brigitte. Quoi Tu veux pas commencer <rire> Bon pour Brigitte, c'est un cornet de frites. Très bien Brigitte. Donc tu prends le cornet, tu le tu le tiens comme ça, voilà. Voilà, oui. et voilà, il y a trois couleurs Brigitte, tu as la frite, euh, le, <rire> le ruban rouge, toi tu me fais dire des bêtises, Carrément. bleu ou jaune, lequel que tu choisis Moi j'irais rouge comme mon écharpe. Rouge comme ton écharpe, très bien. Alors, ne cligne pas, tu me laisses, mets le droit à le cornet, que. voilà, très très bien. Et je sais à quoi vous pensez au moment où on vous parle, je sais à quoi vous vous pensez vous pensez qu'on a fait disparaître déjà le, le ruban rouge chérie tu peux leur montrer le, le ruban euh, non non il est vrai, bien au milieu il est bien au milieu voilà ok il te reste le bleu le jaune lequel tu choisis. il faut que j'en choisisse encore, encore encore encore encore oh, bah, j'irais bleu comme ta chemise ah, si. ah bah c'est vrai non, ça va bien. Ah, très bah, bien, très oui, très hein. bien mais le bien droit que je puisse disser le, le, encore plus droit droit voilà parfait et là je sais qu'ils pensent encore qu'on a fait disparaître par une petite magouille les deux rubans tu leur montres Montre-leur. Voilà. Ah, moi, et moi, je peux attester qu'ils sont là. D'accord. Et le dernier, alors ce que je te propose pour le dernier, bah, c'est très simple. Tu oui. tiens bien le cornet, voilà. On va le laisser dépasser comme ceci. Mm -hmm. Voilà, parfait, parfait, parfait. Donc là, je vais reprendre le cornet de deux secondes, si ça ne te dérange pas. Non, ah, non, pas du tout. Alors, tu connais la formule, la formule magique que tu vas annoncer tout de suite Ah ouais Laquelle bah, Je sais pas, celle que tu veux, dis une formule magique. Un vrai cadavra classique mais efficace classique mais efficace on va voir si ta formule a bien fonctionné quand ouais. même alors regarde le ruban jaune le ruban jaune le premier anneau non pas la frite comme j'ai dit tout à l'heure ouais. si je tire le sud tranquillement et eh bien magie regarde un deuxième le ruban rouge qui se incroyable. déploie alors décidément regarde hop voilà et enfin et enfin le troisième ruban le ruban incroyable. bleu même moi je suis bluffée hein. euh, Brigitte je vais te demander de vérifier si les anneaux sont bien enclavés entre, entre eux en fait est-ce que tu peux la tester devant tout le monde bah oui euh, franchement il euh, n'y a aucun souci hein mais c'est incroyable les anneaux sont bien enclavés on peut le montrer en grand Brigitte oui. voilà parfait et pour ceux qui croient qu'il y a magouille on peut ouvrir tranquillement eh bien, les panneaux oui. parce qu'il n'y a rien à voir mes amis. Et voilà pour le premier tour de magie car il y en aura d'autres qui vont arriver semaine prochaine. Ah oui. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu, Brigitte, pour ton premier tour de, de, de magie, c'est pas mal Moi je trouve que c'est épatant Attends, le cornet le de frites, hein, t'as un peu confondu Ah hein. non, non, j'attends, je, je ça ressemble à un cornet de frites Très bien, très bien, j'insiste pas Voilà, bah, Brigitte et moi, on vous remercie d'avoir regardé, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine Allez, bye bye les amis Bye bye